Donc, on va commencer. Moi, je suis Susanna, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis cofondatrice Good. Euh, chez We Do Good, on accompagne des, des entrepreneurs euh, sur, euh, sur leur financement avec un outil de financement en, en RBF, en royalties. Euh, donc, c'est un des outils que je vais vous, vous présenter parmi d'autres. Hein. Et, et l'idée avec ce webinaire, ce n'est pas vraiment de rentrer dans le détail des critères de chaque type de financement. Pour ça, il vaut mieux se rapprocher de chaque, chaque structure de financement directement. C'est plus pour vous donner euh, mon retour d'expérience en tant qu'entrepreneur, <rire> entrepreneuse. Euh, et vraiment des astuces pratiques, des choses à avoir en tête. Alors, est-ce que vous m'entendez bien J'ai un petit message qui me dit que je n'ai pas une super connexion. Oui, ok. <rire> Merci. Euh, donc, euh, oui, vraiment des, des astuces pratiques des outils euh, pour, euh, à avoir en tête pour euh, ne pas commettre les mêmes erreurs que moi j'ai commises <rire> notamment. Et, et vraiment euh, rendre votre plan de financement plus facile, euh, plus, euh, euh, plus structuré. Euh, C'est vraiment un retour d'expérience. De, personnel, mais aussi de, par rapport à, aux projets qu'on qu a accompagné dont On a, on a plein de cas différents, plein d'astuces de, et d'erreurs euh, qu'on a, euh, qu a pu identifier euh, au fur et à mesure des années. Donc voilà, ce sera vraiment très, très concret et pratique. Euh, donc pour commencer, euh, euh, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut chercher de l'argent quand on n'en a pas besoin. C'est pas Évident parce qu'entrepreneur entre ou entrepreneuse, on a déjà plein de choses à faire, on, a déjà, on doit se concentrer surtout sur le développement de l'activité. Du coup, c'est difficile soi-même de se dire euh, bah, je, vais, je vais aller faire une demande d'emprunt, par exemple, alors que ce n'est pas la priorité vraiment au quotidien. Par contre, si on attend trop, on va se retrouver euh, probablement dans une situation financière un peu plus délicate et on sera beaucoup moins à l'aise pour aller chercher, pour, aller, pour obtenir un financement. Euh, déjà parce que le risque il sera perçu comme euh, plus important par les financeurs et euh, parce que nous mêmes on, on va être moins on va être tous en urgence et on va être moins capable de défendre la solidité du projet donc même si c'est pas évident il faut, il, vraiment le conseil que je peux vous donner c'est d'anticiper et si vous pouvez à partir du moment où vous avez débloqué en financement vous avez débloqué votre remonter euh, vos fonds propres euh, identifier quelles sont les, les autres sources de financement à venir pour avoir une idée de qui vous allez contacter à quel moment euh, et ne pas, ne pas y aller surtout en urgence parce que ça, ça marche très, très rarement. Aussi euh, si ça marche, ce sera avec des conditions qui ne seront pas vraiment euh, optimales pour vous. Euh, le deuxième point, c'est que si vous avez un projet innovant, et ça, on ne savait pas vraiment non plus comment s'est lancé, euh, plus vos salaires et vos dépenses en innovation sont élevées, plus on vous aide. Là, je parle notamment de CDSI et de CIR, de crédit un peu innovation et de crédit un peu recherche. Euh, ben, nous, on a fait assez tardivement, mais c'est possible de rattraper, même quand on a déjà lancé un projet et qu'on est sur euh, deux, trois ans comptables, c'est possible de, de revenir en arrière. C'est juste que si, par exemple, euh, on s'est payé des tout petits salaires euh, parce qu'on euh, bah, n'avait pas, poussé, on, on pas euh, vraiment envisagé comme quelque chose qu'on allait pouvoir récupérer plus tard, bah, ça veut dire aussi qu'on sera moins aidé, donc on sera développé euh, moins vite. Euh, Ce n'est pas évident non plus d'avancer cette trésorerie <rire> pour payer des salaires plus corrects, mais si vous avez les moyens, euh, avec d'autres sources de financement, ça peut être aussi un moyen d'accélérer euh, par exemple, sans, sans, sans faire des de fonds plus importants. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Vous pouvez vous faire accompagner par des cabinets qui sont spécialisés dans, dans le financement de l'innovation. Il y en a certains. Pardon, j'ai eu une petite coupure. Euh... <rire> J'espère que euh, vous n'avez pas. que, que j'ai rien à euh, bon, ça m'apprendra la prochaine fois à faire, la, à faire le, le webinar à l'intérieur <rire> mais bon c'était assez agréable de pas être dehors aussi on va profiter des derniers jours des euh, derniers jours de, de beau temps euh, donc voilà ce que je vous disais c'est que euh, si vous pouvez avancer la trésorerie faites-le euh, et euh, vous pouvez vous faire accompagner il y a des cabinets qui euh, qui euh, qui peuvent vous accompagner dans vos, vos démarches de demande de financement euh, des crédits de d'emploi innovation et des crédits d'emploi recherche et qui se rémunèrent euh, en amorçage euh, essentiellement à la réussite. Donc, c'est vraiment euh, une, très bonne, une très bonne astuce. Euh, le, troisième, euh, le troisième point que, que, que je peux <rire> vous faire ressortir, c'est qu'il faut avoir plusieurs personnes de son prévisionnel financier. L'appareil, on ne le savait pas. Au départ, personne ne nous l'avait dit. Et donc, on s'est retrouvé face à des banquiers et à des euh, business angels avec le même prévisionnel. Euh, ça ne marchait pas. <rire> Pour le banquier, ce n'était pas assez rassurant. Pour le business angel, ce n'était pas assez euh, ambitieux. Donc, euh, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un tableau de bord euh, en fichier Excel avec plusieurs anglais. On a une version modérée, une version ambitieuse. Euh, on présente souvent aux financeurs à, à qui on fait face on présente soit l'un, soit l'autre, par les deux. <rire> euh, c'est la même vision du projet, c'est juste que les moyens derrière ne sont pas forcément les mêmes. Euh, et, et voilà, c'est beaucoup plus efficace pour, pour, pour, convaincre, pour convaincre les financeurs. C'est une question de profil. Est-ce que ce est, sont des financeurs qui cherchent à être rassurés, qui cherchent à, faire, à avoir peu de risques, ou est-ce que ce sont des financeurs qui cherchent euh, en pari? typiquement des business angels, des fonds d'investissement, où ils cherchent un pari financier avec une forte, une forte croissance, un fort potentiel. Donc, voilà, ce n'est vraiment pas du tout les mêmes, euh, les mêmes choses qu'ils cherchent. Euh, le quatrième point, c'est que bah, le financement, c'est une question de personne, essentiellement. Assez, ça peut sembler assez étonnant. Euh, pas uniquement des cases à cocher. Euh, un exemple classique, euh, on était... Bon, je je suis désolée, je vais me déplacer parce que je vois que la connexion coupe quand même un petit peu. Je ne sais pas si vous le ressentez de votre côté, mais je vais me déplacer, je vais aller à l'intérieur. Comme ça, euh, ce sera beaucoup plus fluide pour vous et pour moi. Donc, je, je me déplace et je, on reprend. Ben voilà, je suis désolée. à C'est moins sympa, mais je pense que ce sera un peu mieux au niveau de la connexion. Euh, donc je vais, vous donner, euh, je vais vous donner mon exemple, euh, nous euh, au départ on était, euh, était basé à Rennes, on avait un contact euh, BPI euh, euh, Bretagne et euh, de euh, On considérait qu'on n'était pas innovant, donc on n'avait jamais, c'est pour ça aussi qu'on a arrêté plusieurs étapes dans notre financement d'innovation. Euh, BPI considérait qu'on n'était pas innovant. Euh, et euh, nous-mêmes on se dit qu'on oh, ne rentre pas dans les cas, c'est pas grave, on va faire d'autres choses. Euh, et quand on a déménagé à, à Nantes, euh, Pays de la Loire, bah, on a croisé par hasard quelqu'un de, de, de la BPI qui nous a dit « Mais non, non, on serait très heureux de vous accompagner, vous êtes tout à fait émouvant. Euh, » Donc voilà, c'est et depuis, on a enchaîné les différents financements d'innovation. Donc, ça peut arriver que quelqu'un qui vous dit non, bah, ce soit son interprétation personnelle de votre projet, donc, quand vous avez un refus, il ne faut pas hésiter à contourner, à aller voir une personne, notamment en banque. Ça arrive euh, parfois sur des projets innovants, sur des projets en impact euh, ben, euh, Il faut trouver la bonne personne qui est déjà sensibilisée euh, à, à, à, votre, à votre activité et à la manière dont, euh, dont vous l'apportez. Donc, euh, oui, le financement est aussi essentiellement une question de personne, pas forcément uniquement des de, de, de cases à cocher. Euh, le cinquième point, c'est que le financement relève à la fois de la sélection et du de rapport des forces. Donc, ça, c'est un conseil qu'on nous avait donné aux raisons entreprendre qu'on a été lauréat. Parce que euh, quand on fait un, une demande de d'honneur avec euh, les réseau entreprendre, je ne sais pas si c'est le même cas dans toutes les régions, mais en Pays Loire, euh, à l'époque, il fallait avoir en parallèle à un emprunt bancaire. Nous, on n'avait jamais eu un emprunt bancaire parce qu'on considérait que notre activité était trop risquée. Risqué. Et donc, vous savez que ça va être difficile. Et ce qu'on nous a recommandé, c'est que, que, déjà, ne jamais, ne jamais y aller seul. Parce que quand on, on y va à deux ou à trois, on montre qu'on est une équipe solide, qu'on que, qu qu on est bien entouré. Si on n'a si pas une équipe, on peut y aller avec d'autres personnes, des, des ressources externes, donc de souci. Ça permet d'équilibrer le rapport des forces dans, lors du rendez-vous. Parce que deux personnes face à une, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui demande un financement face à une personne qui doit accorder un financement. Là, ça, ça change un peu le rapport des forces. Euh, et votre conseil, c'était de, aussi d'essayer de, de faire sortir le, le chargé d'affaires de, de, de, de son bureau et de l'inviter. Si nous-mêmes, on n'a pas de bureau, on peut voir avec un partenaire qui a des bureaux un peu classe. Et d'inviter le, le chargé de terre à venir nous rencontrer dans, dans un endroit qui, qui permet de nous, faire, de nous faire sortir aussi de son, de son contexte euh, habituel où il est beaucoup plus à l'aise. Donc, ça, bien entendu, ça ne fait pas tout, mais ça peut jouer dans une demande de financement pour euh, vous accorder de la crédibilité et, euh, et, et rassurer la personne qui, qui est face à vous. Euh, le sixième point, c'est que la notion d'amorçage dépend de peu de tard, et là aussi on a peur de l'un Quand on vous dit on fait du financement d'amorçage, ou nous on ne fait pas de financement d'amorçage, demandez à la personne qu'est-ce qu'elle entend par financement d'amorçage. Souvent le financeur, ça ne veut pas dire la même chose, pour certains c'est euh, le, le lancement de, de la structure, pour d'autres, c'est le lancement d'activité. Pour d'autres, c'est presque l'accélération. <rire> Il faut avoir de chiffres d'affaires ou pas. Vraiment, en fait, derrière ce terme, on peut avoir quasiment tout. Donc, demandez clairement qu'est-ce que euh, la personne veut dire par amorçage par pour être sûr euh, de, de parler de la même chose, en fait. Euh, donc, euh, voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Euh, comment construire votre plan de financement Donc, La première chose qui n'est pas évidente non plus quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas le temps, c'est de prendre le temps. <rire> euh, pourquoi Parce que euh, déjà en, en urgence, ça ne marche pas, c'est très difficile, il faut que vous soyez à l'aise avec vos chiffres. Euh, et c'est en rapport avec le, le deuxième point, vous faites bien s'entourer. Euh, moi, à la base, je n'ai pas du tout une formation financière ni comptable. Euh, J'imagine que la majorité des entrepreneurs qui participent au webinaire euh, non plus, très souvent, on vient, on vient de, de, de, de secteur d'activité euh, de l'entreprise, on n'est pas forcément dans un métier euh, financier. Euh, donc, ce n'est pas toujours évident euh, de défendre ces chiffres, pour, euh, même de les construire. Parfois, on, on a des entrepreneurs qui nous disent « ah oh, mon, mon comptable est en train de, de faire mon prévisionnel ». Et moi, à chaque fois, j'ai… Je, je, je sens qu y a, que ça ne va pas, parce que déléguer euh, cette euh, « cette tâche », euh, ça veut dire euh, bah, ne, pas, ne pas maîtriser quelque chose qui est fondamental dans un demande de financement, parce que le, votre prévisionnel est en lien avec votre vision et avec les moyens que vous avez déployés. Et donc ça, c'est votre métier à vous en tant qu'entrepreneur. Donc il faut prendre le temps déjà d'avoir de, de, les bases. Euh, ça s'apprend, hein. on apprend plein de choses au quotidien, donc là aussi ça s'apprend. Euh, Avoir les bases. Euh, travailler d'abord sur votre vision, sur euh, comment vous allez, comment vous voulez y aller, les moyens. Ça aussi, c'est <rire> on ne le pas. Euh, si vous n'avez pas les compétences, entrez-vous bien avec un bon expert comptable, avec... Euh, pourquoi pas un, un data en peu importe, mais, mais des personnes à qui vous faites confiance, pas, pas, forcément, euh, euh, pas forcément des grands experts, mais, mais des gens qui ont compris votre, votre, votre projet, votre, votre idée, et qui partagent votre vision et qui sont prêts à vous challenger. Est-ce que ça aussi Ce pas juste quelqu'un qui vous dit oui, oui, je fais ça, c'est quelqu'un qui vous dit, mais oui, vous challengez, pourquoi vous faites ça euh, Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Nous, par exemple, l'accompagnement qu'on a le plus apprécié, c'était au Réseau Entreprendre, alors que bah, chaque rendez-vous qu'on avait, bah, ça me faisait mal, je sortais déprimée, j'avais presque envie de tout arrêter parce que je me disais, bah, il n'y a rien qui va, on ne on, on fait, que, on fait que, des, on a que des blocages, parce qu'on travaillait surtout sur les blocages et sur les points qui faisaient mal. Mais c'était ça qui nous a permis de, de progresser beaucoup plus vite en fait. Donc, entrez-vous bien, ce n'est pas forcément euh, les personnes, euh, je des experts, mais les personnes qui sont prêtes à vous challenger de manière bienveillante, bien sûr. Parce que, bon, pour, euh, <rire> on a déjà beaucoup trop de, de difficultés en tant qu'entrepreneur. Euh, il, il faut aussi des gens qui, qui, qui sont vraiment à l'écoute et qui sont bienveillants malgré euh, les, les remarques difficiles qu'on qu peut avoir. Euh, le meilleur financement, et ça on ne le dit pas assez, mais le meilleur financement, c'est le chiffre d'affaires. Ce n'est pas possible pour tout le monde de commencer à, à faire le chiffre d'affaires avant d'obtenir un financement. Euh, ça va dépendre beaucoup de la nature de votre, de votre projet. Mais parfois, on se rend compte, que et, et nous-mêmes, on a fait cette bêtise, qu'on passe beaucoup trop de temps sur les recherches de financement, le temps qu'on pourrait passer sur le développement commercial et à produire le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, si, si, si vous travaillez sur le développement commercial, c'est... C'est un financement récurrent, ou en tout cas, hein, qui a tendance à, à, à croître dans la durée. Donc, euh, c'est beaucoup plus efficace. Donc, euh, même si c'est important de, de, de, de vraiment préparer votre temps de financement, de ne pas attendre la dernière minute, d'anticiper, de, euh, il ne faut pas non plus négliger il faut toujours mettre l'un par rapport à l'autre. Euh, euh, le temps, est-ce que le temps que je passe sur, par exemple, un nouvel fonds, est-ce que ce ne serait pas plus efficace de vous passer sur, sur le développement de chez vous d'affaires? Qu'est-ce que ça ferait? Donc, euh, même si vous ne le faites pas, ça vaut le coup vraiment de vous poser la question. Euh, un outil pratique, si vous n'avez pas encore votre prévisionnel euh, qu'on qu qu recommande parce qu'en fait, c'est accepté, accepté par la majorité des, des financeurs, c'est physique. C'est un outil en ligne qui est gratuit et qui, et qui vous aide à construire votre prévisionnel financier. Donc là, je, je vous laisse, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres parce que ce n'est est pas ça qui, qui m'intéresse. C'était plutôt pour vous donner un panorama des différents types de financement d'amorçage qui existent. Donc c'est une étude qui commence à dater un peu, les, les 2018, mais c'est toujours valable. Euh, donc c'est une étude réalisée par Lestineo et, et Mazar sur, euh, sur le type euh, de financement accordé euh, aux startups en amorçage. Et donc vous voyez bien qu'à 80%, 13% on est sur des fonds personnels, donc euh, on n'a pas forcément en tête qu'on en se lance, mais c'est vraiment, euh, ouais, dans les faits, dans la réalité, ça passe par là. Donc, euh, <rire> si vous êtes au tout début, euh, sachez que c'est quand même très important les fonds qu'on qu va mettre dans une entreprise. Après, euh, il y a plein d'astuces pour augmenter vos fonds personnels, même si vous n'avez pas de d'argent vous-même euh, mais, mais, euh, mais gardez en tête que c'est quand même une source de financement euh, très importante en amortissage et surtout c'est un moyen de débloquer le financement et vous voyez je trouve que c'est hyper intéressant cette étude parce que très souvent par exemple quand on rentre dans, dans un incubateur on commence très vite à parler de levier de fonds de business angel, de, de fonds d'investissement de, de pitch alors que euh, quand vous voyez dans, dans, dans, dans les faits euh, euh, les fonds VC, bah, c'est que, que 3% euh, des, des start euh, voilà, c'est vraiment, euh, il y en a beaucoup, et nous notamment, c'était un des erreurs qui passaient énormément de temps à, à préparer les fonds, alors que c'est pas forcément adapté, c'est pas forcément le meilleur moment. Euh, c'est pas forcément ce qu'on a envie, <rire> c'est juste parce qu'on est dans la culture de levée de fond et qu'on a l'impression qu'on va tous passer par là et que c'est ça l'objectif. Alors qu'il y a plein d'autres façons de faire, il y a même des exemples de startups euh, innovantes qui concurrencent des géants américains qui sont complètement indépendants, qui ne nous pas de levée de fond. C'est juste que ce sont des exemples dont on ne parle pas trop parce qu'on préfère parler des licornes et des, des, et des, et des, des startups qui rentrent en bout. Donc, euh, Gardez en tête qu'il y a d'autres modèles. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous donner quelques exemples que vous puissiez creuser. Euh, donc, j'ai enlevé, avant, quand je faisais animer ce webinaire, j'avais différents titres pour les différentes étapes, préamorçage, amorçage, mais en fait, comme je vous ai dit, ça ne veut rien dire parce que ça dépend des financeurs. Donc, j mis plutôt étape 1, étape 2, étape 3, parce que comme ça, vous, vous avez l'idée de faire, de ne pas recommencer et, et qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, donc l'étape 1, c'est vraiment quand vous créez votre... quand vous lancez votre activité, quand vous créez, quand vous êtes vraiment au démarrage. Euh, et comme je, je vous ai dit par rapport à la slide d'avant, euh, les fonds propres, c'est essentiel. Les fonds propres, c'est ce que vous apportez euh, au capital de, de, votre, de votre entreprise. Et en fait, c'est essentiel parce que c'est ça qui va donner de la rassurance au, au démarrage. Aux autres financeurs. Euh, vous n'avez pas encore fait de preuve, vous n'avez pas encore fait de chiffre d'affaires, euh, vous n'avez peut-être pas énormément d'expérience, vous n'avez peut-être jamais entrepris euh, avant. Et, et donc, le fait d'avoir mis de l'argent, c'est ça qui va rassurer. Sinon, euh, ce, ce serait vraiment. Déjà que c'est risqué, ben là, ce serait encore plus risqué. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel. Et après, je vous ai dit qu'il y a plein de moyens différents aujourd'hui d'augmenter les fonds propres. Euh, Ce n'est pas forcément que euh, de, de l'épargne euh, qu'on a à titre personnel. Donc aujourd'hui, vous avez par exemple des entrepreneurs qui financent leur entreprise, c'était notre cas avec le <rire> euh, les aides au chômage, les RSA. Euh, si vous êtes encore en une étude, euh, il y a des entrepreneurs qui font des prêts, euh, font des prêts étudiants pour pouvoir financer leur, euh, leur entreprise. Ça marche très bien aussi. Ce n'est pas vraiment fait pour, mais ça marche dans les faits. <rire> Euh, la Love Money, c'est la tout, ce tout l'argent qui peut être apporté par vos proches, euh, famille, amis, des gens qui vous font vraiment confiance. Euh, euh, et, que, euh, et qui peut être injecté dans votre entreprise comme si c'était euh, des fonds personnels à vous. Donc, euh, euh, ça peut être intéressant aussi, je, je vais rentrer dans tout ça en détail juste après. Euh, les prêts d'honneur, pareil, les prêts d'honneur, ils peuvent rentrer dans les fonds propres. Donc, les prêts d'honneur, c'est des prêts accordés par des, des structures comme réseau euh, entreprendre initiative euh, En Ile-de-France, il y a Wilco aussi. Dans certaines régions, il y a, il y a des, des structures en plus qui, qui accordent ces types de, de prêts. Donc, c'est des prêts qui vous sont accordés à titre personnel et que vous êtes obligé d'injecter dans l'entreprise. Donc, ce qui est embêtant, c'est que si euh, s'il y a un problème, euh, si l'entreprise ne se développe pas, c'est vous qui êtes engagé personnellement. Euh, et, et du coup, je, je vois aujourd'hui que passer parfois à des entrepreneurs qui, qui, qui, qui essayent d'éviter les frais de bonheur, justement parce qu'il y a cet engagement personnel. Euh, moi, à titre personnel, je, je recommande quand même de passer par là, même si c'est délicat de s'engager personnellement. Si ça vous fait trop peur, demandez un petit prêt d'honneur. Vous n'avez vous avez pas besoin de demander 20 000 euros, vous pouvez demander, je ne sais pas, 2 000, 3 000 euros. Euh, alors ça, ça reste l'argent, hein, mais c'est quand même, euh, au titre personnel, ce sera plus facile à encaisser, entre guillemets. Euh, et, et surtout, pourquoi je, je dis ça C'est parce que souvent, ces, ces prêts d'honneur, c'est une sorte de tampon euh, qui vous permettra d'ouvrir des portes auprès d'autres financières. Les banques euh, ouais, vous avez des PPI, euh, en fait, c'est vraiment euh, comme, c'est, euh, nous, à chaque fois qu'on dit qu'on est l'oréal de l'entreprendre, euh, on a tout de suite, des, des, notamment auprès des, des, des banques, on a, de, on a un accueil beaucoup plus positif. Donc, euh, ce n'est pas juste le financement, c'est aussi les portes ouvertes et c'est aussi souvent un accompagnement en plus. Ce n'est pas juste le financement. Euh, les entreprises, par exemple, c'était deux ans d'accompagnement avec des rendez-vous tous les mois, plus des formations. Euh, C'est hyper, euh, hyper intéressant. Donc, si ça vous fait peur, envisagez de, de, faire, de demander, enfin, pas le, le montant total auquel vous, vous, vous avez euh, droit, mais un euh, peu petit prêt d'honneur. Il y a Benjamin qui demande si, euh, si les prêts d'honneur sont toujours liés à des prêts bancaires. Euh, alors... En tout cas, chez les entrepreneurs, c'était le cas. Euh, je crois que ce n'est plus le cas euh, maintenant pour les projets innovants. En tout cas, il y a quelque chose qui a changé, mais je, je n'en ai plus en tête. Et ce pas forcément le cas non plus dans toutes les régions. Euh, et effectivement, nous, on a trouvé que c'était difficile. C'est beaucoup plus difficile euh, euh, pour nous en tant que projet innovant et plus risqué que pour un projet classique. Euh, pas forcément d'obtenir le prêt d'honneur, mais de pouvoir euh, finaliser la démarche avec le, le prêt bancaire euh, en plus. Euh, mais ça a marché et uniquement parce qu'on a eu le prêt d'honneur. Et en fait, c'est le prêt d'honneur qui nous a ouvert les portes des, les portes des banques. Si on n'avait pas eu, les banques ne euh, nous auraient jamais financé, je pense. Donc, c'est pour ça qu'il dit que ça ouvre les portes. Euh, après, regardez aussi tout ce qui est aide spécifique à l'entrepreneuriat jeune, à l'entrepreneuriat féminin, à l'entrepreneuriat impact, si vous avez un projet à impact. Ce sont des aides régionales, donc je n'ai pas, pas la liste, mais euh, si vous contactez la CCI de votre région, par exemple, je pense que vous avez, euh, vous avez tout ce qu'il faut. Euh, et après, le dernier point, c'est les concours et les appels à projets. Donc là aussi, un petit point d'alerte, parce que euh, j'ai listé les deux, le tout gros que, qui, qui ont lieu tout, tous les ans, donc j et Viva. Euh, c'est une erreur qu'on a <rire> euh, Parce qu'aujourd'hui, les concours, euh, très souvent, euh, ils sont. On, on, on se rend pas compte, on, on postule souvent. La, premier, la première étape, c'est un formulaire en ligne assez simple. Euh, ça vous prend trois minutes, vous vous dites Ok, super, euh, c'est rapide, je vais le faire. Et, euh, et en fait, après, on découvre qu'il y a des étapes supplémentaires, qu'il y a un temps de boîte en ligne, où on doit animer, où on. Euh, une, une campagne de communication pour attirer des gens pour venir voter pour nous et en fait on se retrouve embarqué euh, dans, dans quelque chose qui nous fait perdre un temps fou et souvent pour un petit montant nous on a fait on a eu 2000 euros avec Aliva je crois mais on a passé un temps incroyable pour 2000 euros alors que si on avait passé ce temps sur le euh, développement commercial bah, un client signé, je pense qu'on aurait dépassé ce, <rire> ce montant-là. Donc, euh, les concours, faites vraiment attention. Ça peut être intéressant dans, en, au démarrage pour euh, plein de raisons. Mais regardez, déjà, dans un premier temps, ce que ça va vous apporter concrètement. Regardez bien la liste des prix possibles. Parce que parfois, c'est écrit 20 000 euros et après, vous vous rendez compte que c'est 20 000 euros, mais pas en argent, en mentoring, en... Locaux dans une ville où vous n'êtes pas, ça souvent, ça arrive souvent de de, de, de, de, de, de, de, de de temps de coworking dans un espace à Paris alors que vous venez à Nantes. C'est peut-être intéressant, mais c'est quand même limité. Ou alors de, des packs de pubs qui ne vous correspondent pas tout à fait. Donc regardez bien, c'est quoi le prix Qu'est-ce que vous, ça peut vous apporter Est-ce que euh, quelles sont les différentes étapes Est-ce que euh, il, il y aura un appel à vote Est -ce que, euh, il y aura un pitch, euh, c'est est quand, est-ce que ce sera disponible Pour ne pas perdre de temps en fait, pour ne pas vous engager sur quelque chose qui, qui n'a aucun intérêt pour vous, ou qui a un intérêt limité. Et regardez aussi, euh, s'il y a un appel à vote, ben, dans ce cas, pourquoi pas envisager de faire plutôt une campagne de financement participatif, parce que là, le travail va être exactement le même, avec un montant euh, que vous allez pouvoir obtenir qui va être plus important. Donc, euh, voilà. C'est vraiment quelque chose, à nous, je sais que nous, on, on s'est inscrit beaucoup trop vite sur certaines choses parce que ça semblait simple et après on se retrouve sans savoir trop comment parce qu'on est déjà dedans euh, à perdre un même de temps, donc faites, faites attention. Euh, sur la gestion de la larmanie, je, je voulais revenir dessus parce qu'on euh, se rend compte aussi assez souvent euh, que les entrepreneurs euh, qui, qui nous sollicitent et qui ont déjà mobilisé la larmanie Souvent, ils ont choisi un outil juridique pour la mobiliser euh, par défaut parce que c'était le seul qu'ils euh, qu avaient croisé. Et en fait, il y a plusieurs outils euh, avec des impacts différents. Donc, euh, je trouve qu'il n'y a pas assez de formation pour les entrepreneurs sur le sujet. C'est pour ça que je, je reviens en dessous un petit peu plus en détail. Donc, euh, il y a trois enjeux. Le premier, c'est à remonter les fonds propres pour faire évaluer. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, c'est les fonds propres qui vont permettre de rassurer les autres financiers. Donc, faire établir, c'est permettre de débloquer votre financement supplémentaire. Euh, le deuxième enjeu, c'est de mobiliser vos proches de manière encadrée et transparente. Euh, parce que c'est un peu facile euh, de se dire, euh, « bon, je sais pas, ma, ma sœur me, me, me prête 5 000 euros, j'en sais rien. <rire> » Et on verra plus tard pour les modalités. Et en fait, plus tard, vu qu'on n'a pas écrit, qu'on qu n'a qu qu pas clarifié quelles étaient les conditions, ben, on peut se retrouver dans des situations assez compliquées, voire euh, conflictuelles. Euh, et euh, la principale raison d'échec des startups, c'est souvent des, des, des, des, des conflits entre euh, les personnes qui sont en capital. Donc, euh, plus vous encadrez et vous clarifiez les conditions d'entrée et de sortie de chacun dès le démarrage, plus vous, vous gagnez du temps par, par la suite et aussi de, vous enlever de la charge mentale. Donc, euh, il faut vraiment le faire de manière encadrée et transparente. Et le troisième enjeu, c'est de limiter la dilution du capital. C'est une erreur que nous aussi nous avions. C'est de se retrouver avec dix personnes à capital qui ne participent pas vraiment aux âgés parce que ça ne nous intéresse pas, parce qu'elles nous ont juste mis euh, je sais pas, 500 100 euros pour donner un coup de pouce. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, il, il y a des outils qui permettent de ne pas avoir ces personnes-là au capital et euh, de, de garder le capital qui est pour les personnes qui vont vraiment vous apporter plus que euh, juste un petit coup de pouce financier au démarrage. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'en ai fait un, un guide avec euh, un cabinet d'avocats qui est spécialisé sur le sujet et, et qui est disponible euh, gratuitement en ligne sur le site. Je vous mets le site sur le chat des bons financements. Vous vais le télécharger si vous voulez, euh, c'est le guide sur la gestion de la euh, et, et donc, euh, sachez juste qu'il y a globalement trois possibilités entre le don l'emprunt personnel, l'investissement en royalties, donc c'est ça que nous on fait chez Willowood, chez et les BSIR, qui sont un des outils les plus, les plus connus aujourd'hui. Chacun avec ses avantages et ses inconvénients, et en fait il n'y a pas de bon outil. Ça va dépendre de, de vous, de votre situation personnelle, de la situation d'équipe Est-ce que vous êtes seul Est-ce que vous êtes plusieurs dans l'équipe Qui vous voulez mobiliser Est-ce que c'est des personnes qui vous font une confiance aveugle Ou pas etc. Et comment vous voulez garder les relations par la suite donc Tout ça va rentrer en ligne de compte et, et, et, et va jouer sur l'outil qui sera le plus adapté pour vous. donc L'intérêt de ce guide, c'est vraiment de, de, vous permettre de vous poser dessus et de bien réfléchir à à comment vous voulez gérer vous personnellement votre banni pour votre, votre projet. Euh, donc là, mis la, euh, la deuxième étape, c'est votre premier revenu, donc premier chiffre d'affaires, si vous pouvez, si c'est possible, parce que en fait, se concentrer assez vite sur le en fait de générer un petit peu de chiffre d'affaires, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est que quelques centaines d'euros. Sur le mois, c'est pas grave. En fait, ça, ça va vous permettre d'avoir des premiers indicateurs, de commencer à, à, à les étudier et d'avoir de, des premières preuves à montrer à, à vos financeurs. De dire, voilà, j'ai commencé à tester mon activité, même si ça ne produit pas encore beaucoup, et ça, ça se passe comme ça sur le terrain. Et donc, ça aussi, en plus, en plus de vos fonds propres, ça va rassurer. En fait, c'est que des couches de, de rassurance qui vous permettent de… De, de débloquer des financements supplémentaires. Euh, euh, ensuite, euh, les business angels, euh, là, le, un petit point d'alerte, concours et euh, concours, vous demandez bien en avance, parce que là aussi, on est rare pour la police. <rire> euh, je pense qu'on a peu beaucoup de cases en termes de rare, mais on est toujours là. Euh, regardez bien quelles sont leurs, euh, leurs conditions. Euh, par exemple, nous, on a postulé à un, un, un club de business angels. On, on a même payé pour, euh, pour pitcher. Et après le pitch, on était, euh, on, on était dans le cocktail après le pitch. On discutait avec les gens. C'était très sympa. Hein? Et on découvre qu'en fait, euh, dans, au sein du club, les business angels, déjà, leur ticket moyen d'investissement par business angel était de 2000 euros. On en bon parle beaucoup Et surtout que chacun rentrait au capital individuellement. Et donc là, on s'est dit tout de suite, mais qu'est-ce qu'on fait là On n'a pas envie d'avoir des gens en capital pour pour euros. On n'est plus à ce stade-là de, de notre activité. Et je pense qu'il y a très peu d'entreprises de, de, de, pour lesquelles c'est vraiment intéressant. Donc vraiment, avant d'y avant aller, euh, réfléchissez bien et, et demandez quelles sont les conditions pour être sûr que, que vous êtes d'accord, que ça ne vous pose pas de problème, avant de faire tout le temps, parce qu'en fait, dans les pitché si euh, c'est en déplacement, c'est du temps, c'est de, de, de la charge mentale, donc euh, c'est parfois de l'argent, nous on a payé pour pitcher. donc euh, vraiment, euh, renseignez-vous avant. Voilà. Euh, si vous, vous envisagez de faire entrer quelqu'un, donc ça c'est quelque chose qu'on a fait et qu'on a bien fait, coup. <rire> um, vous pouvez euh, lui proposer, avant de, avant de faire entrer quelqu'un, de lui proposer de passer une ou deux journées ensemble à travailler sur la stratégie quitte à payer la personne en prestation de conseil, peu importe, mais pour bien valider que vous partagez la même vision, que vous arrivez à travailler ensemble, que, que ça vous apporte, que ça vous fait du bien. Euh, parce que si au bout de la première journée vous sentez que ça vous apporte de la charge négative, ça va pas c'est un indicateur très clair en fait de, de, de la suite. Donc, ça va vous permettre de vous décider très vite et avec une, une réalité euh, qui, qui est présente, plutôt que de, de sur, sur des théories euh, de, et juste des de, de, de, de choses qui ne sont pas concrètes. Donc, vraiment, c'est une petite astuce. Passez du temps avec chaque personne que vous envisagez de faire un truc de et travaillez sur la stratégie ensemble, sur la vision. Euh, ensuite, le crowdfunding, euh, donc un amorçage le plus pertinent, ça va être la pré-vente pour tout ce qui est euh, B2C euh, produit. Donc si vous êtes sur si activité de produits que vous allez vendre au grand public. Euh, ou alors, des réalistes comme nous, ce qu'on fait chez Weedwood euh, pour, pour tout ce qui est B2B, services, c'est plus adapté. Euh, et, euh, et sur ça, on a un, webin un webinaire spécifique sur crowdfunding. Si vous hésitez entre les deux, euh, ou si vous voulez comprendre quels sont les autres types de financement participatif possibles plus tard, euh, n'hésitez pas à vous inscrire parce que vraiment, on, on passe une heure au dessus sur, sur, et on, on donne pas mal d'exemples. Euh, alors, pour Edouard, est-ce qu'il est conseillé de générer du chiffres d'affaires avant de dégoûter notre show Moi, personnellement, je le recommanderais. <rire> le chiffre d'affaires, c'est... En fait, ça, ça, ça, en discutant avec un financeur, ce n'est pas la même chose si vous dites je fais déjà du chiffre d'affaires, même si ce pas beaucoup. Ou je n'ai pas encore commencé à faire du chiffre d'affaires. Tout de suite, ça, ça, change, ça change le rapport des forces. Donc, euh, moi, je le recommanderais. Après, c'est sûr qu'il y a certaines activités qui demandent beaucoup d'investissement avant de pouvoir lancer, générer du chiffre d'affaires. Donc, euh, ce n'est pas pertinent non plus pour tout le monde. Mais euh, voilà, si vous pouvez, faites-le. Euh, les, les prêts bancaires et les pays France, Ce projet nouveau, donc euh, là on rentre sur les choses un peu plus classiques. Euh, donc un outil à consulter, c'est le lien que je vous ai mis sur, euh, sur le chat, c'est trouver le bon financement, dedans vous trouvez aussi euh, un, un guide pratique, un guide interactif, c'est un gros mot, mais un guide cliquable, <rire> ou. Qui, qui vous permet d'identifier, selon le type de projet, en fait, ça va vous poser quelques questions, et selon votre projet et votre besoin financier, vous arrivez sur le mode de financement participatif qui semble correspondre le mieux. Et ensuite, euh, ça vous présente la liste, de l'ensemble des plateformes françaises qui proposent ce mode de financement-là euh, aujourd'hui. Et donc, ça vous permet de faire votre, votre benchmark euh, plus facilement. Um, alors... Là, c'est encore euh, l'étude sur le financement des start-up early stage par, par Mazar et bah, Estimeo, toujours 2018, donc ça date, mais, euh, mais, euh, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça montre le décalage qu'on qu voit dans les faits, mais euh, qu'on qu ne voit pas trop dans, dans les chiffres, et là, on le voit bien, c'est le décalage entre nos espoirs en tant qu'entrepreneurs et la réalité. Donc, vous, vous voyez, la, la ligne bleue, c'est l'espoir, la ligne rouge, c'est la réalité. <rire> entre les fonds qu'on aimerait lever, donc là par exemple, mon, sous les certains de demande de six mois, euh, on est tout de suite déjà à plus de 2 millions d'euros. Alors que vous voyez bien que les 2 millions d'euros, souvent, ils n'arrivent que euh, presque, bah, presque à 3 ans, euh, entre 2 ans et 3 ans. Euh, donc, il y a un énorme décalage et donc ça veut dire que on perd énormément de temps à préparer des grosses levées de fonds qui tardent d'arriver ou qui n'arrivent jamais parce qu'on on, on on, les fait trop tôt. Donc c'est pour ça que sur, sur ce qui est financement d'amorçage ne négligez pas l'étape 1, 2 que j'ai évoquée au, au, au début parce que c'est donnant des outils. vous ne faites pas entrer des investisseurs au capital pour la majorité des, des, des, des outils de financement. Euh, c'est plus pertinent, c'est plus adapté, ça va vous permettre justement de commencer à générer le chiffre d'affaires et ensuite de bien préparer votre défaut en capital si vous avez besoin de, de, de, de fonds conséquents pour accélérer euh, et, et globalement de perdre beaucoup moins de temps et de négocier des conditions beaucoup plus intéressantes. Alors, pour conclure, et comme ça on aura encore un peu de temps à pour discuter si, si vous avez des, des questions si vous, si vous avez besoin de, de quelques conseils euh, c'est un peu une synthèse hein. on, a, on a déjà évoqué, évoqué beaucoup de choses là dedans donc la première chose c'est rassembler d'abord des fonds propres mais sans débourser le capital trop tôt donc c'est la question de la gestion de la manie euh, donc je vous renvoie vers le guide sur, la, sur les autres, différents outils possibles le deuxième c'est faire et faire tout vraiment maintenant à partir du moment où vous débloquez un financeur, que ce soit la banque, que ce soit des pays, les entreprises, l'initiative, vous serez content et du coup vous, vous aurez tendance à, à, à vous arrêter là pour euh, passer à une autre chose, hein, parce qu'on a tous envie. en fait. On a envie de, de développer l'activité, on n'a pas envie de passer notre, notre quotidien à aller chercher de financement. Mais en fait c'est à ce moment-là que les autres financeurs ils vont être prêts. Euh, et, et, et même les banques, ne, ne vous arrêtez pas la première banque, ce, ce serait vraiment dommage parce que la première est la plus difficile à débloquer. Alors que la deuxième, à partir du moment où on est en demande première, ben la deuxième euh, ce sera vraiment beaucoup plus rapide parce qu'elle sera rassurée du fait qu'il y a déjà une banque qui suit. Son risque, est, il est diminué. Donc, euh, il ne faut, faut pas hésiter à, à, à, à, à le préparer en amont déjà euh, et, et surtout à bien, à bien accélérer sur, sur le financement de, à partir du moment où on est en on préfinancable. Sur les banques. Euh, une astuce aussi, qui n'est pas forcément euh, financière, mais qui peut vous sauver la vie, ou en tout cas la vie de votre projet, euh, ayez bien deux moyens de paiement. Euh, je parle euh, notamment des cartes bancaires. Euh, si vous avez, par exemple, des services en ligne, nous, ça nous est arrivé, alors, déjà, il y avait quelqu'un de raison de prendre qui nous en avait parlé, qui nous avait conseillé d'avoir au moins deux cartes bancaires euh, en nous disant... Euh, ben, S'il y a une qui ne marche plus, au moins vous avez la deuxième et vous, vous ne serez pas embêté. Nous, on a dit, oui, c'est pas bête, mais euh, on n'a pas, euh, on ne s'est pas pressé pour le faire, on s'est dit, ben, on verra un jour. Et en fait, euh, quelques mois plus tard, effectivement, une de nos cartes a arrêté de fonctionner, alors que c'était la carte bancaire qui nous permettait de payer tous les services en ligne qui sont greffés à notre plateforme, donc ça voulait dire que notre plateforme ne marchait plus. À partir du moment où tout est un peu imbriqué, bah, il y a une partie de l'activité qui, qui, qui s'arrête, quand on arrête de payer nos ça. Et heureusement qu'on avait une deuxième bancaire pour la remplacer de notre banque parce que la première, elle a plus de deux mois à être faite. Donc, et on ne sait pas pourquoi elle a arrêté de fonctionner. Donc vraiment, si, euh, <rire> si je peux vous donner ce conseil-là, et que ça, ça peut vous sauver la vie aussi de, de votre activité, bah, tant mieux, um, et, et, euh, et le fait d'avoir plusieurs banques, ça peut être… Ouais, c est, c est... Nous, euh, je vous donne encore un exemple personnel, on avait besoin de 130 000 euros d'emprunt. Euh, on a débloqué une première banque, on, on était en négociation avec une deuxième, et on s'est dit, bah, vu que c'est bien parti, on va prendre la deuxième aussi, donc on a eu 150 000 euros supplémentaires. Sous sur les 150 000 bancaires, on avait déjà 100 000. Et comme oh, on a validé la deuxième, on a croisé un autre chargé d'affaires de notre banque à un événement qui nous a dit bah, « Non, ça m'intéresse aussi que vous financer. Et donc, on s'est retrouvé avec trois fois le montant dont on avait besoin initialement, ce qui nous a permis de diminuer assez, assez largement notre besoin euh, pour en chercher des business angles et, de, et finalement, de n'intégrer qu'une personne qui est toujours au capital aujourd'hui et qui nous apporte beaucoup et on l'a fait de manière beaucoup plus sereine parce qu'en fait, on avait déjà quasiment un pour tout, tout le financement dont on avait besoin. Bien sûr, ça vous engage à rembourser. On en pense pas anodin. Il faut bien voir que ça, que ça colle avec votre prévisionnel, votre, votre, votre trésorerie. Mais les, les, les taux d'intérêt ne sont pas très élevés. En tout cas, ils ne sont toujours pas très élevés. Ça va être changé. Euh, mais et, et du coup ça, ça, ça peut être vraiment très intéressant en termes de, de gain de temps et de, de sérénité. Euh, le, le, euh, le troisième point, c'est de viser les, euh, les financements les moins coûteux pour votre entreprise. Donc, ce qui est subventions, c'est pas gratuit hein, parce que ça demande quand même du temps euh, pour euh, faire la, monter le, le dossier euh, de, de demande et ensuite de, de, de finaliser, de, de, de clôturer. Mais, euh, mais c'est quand même euh, hyper intéressant. Les prêts d'honneur, les emprunts bancaires, les CIR, les CDOZ. Vraiment. Pour moi, c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent pour donner un message, pas forcément sur la préparation donc, des fonds, euh, de fonds auprès de business angels et de fonds d'investissement, parce que c'est beaucoup moins pertinent. En tout cas, tant que vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Euh, le quatrième point, c'est travailler votre réseau, euh, parce que les financeurs, ils peuvent être partout, mais on ne le sait pas forcément. Il <rire> euh, y a des, des investisseurs qui ne sont pas forcément des business angels euh, dans le papier, mais qui des personnes qui ont même un peu d'argent, euh, Parfois, ils sont parmi nos fournisseurs, parfois, ils sont parmi nos, nos clients. Nous, c'était euh, un des utilisateurs de notre plateforme. On a repéré un jour quelqu'un qui, qui était assez actif, euh, qui, qui nous apportait même des clients. Euh, et un jour, on s'est dit, bah, ce serait intéressant de discuter avec lui sans forcément avoir quelque chose euh, il y a une demande derrière et, et en fait, ça a bien matché et il a fini par, par investir chez nous alors qu'il était un utilisateur. Donc vraiment, en financeur peut être partout. Euh, travailler le réseau, ça, ça va vous permettre de les identifier beaucoup plus facilement et d'ouvrir des, des opportunités. Et éventuellement, si vous faites du financement participatif par la suite, bah, en fait, travailler votre réseau dès le démarrage de la création, dès la création de projet, ça va permettre de préparer votre campagne de financement participatif parce qu'au moment où vous vous lancerez, vous aurez déjà là, votre base de données de contact hyper bien structurée et ce sera beaucoup plus facile de, de savoir qui contacter à quel moment. Euh, et le cinquième point, euh, là aussi c'est très important, c'est d'intégrer les impacts sociaux et environnementaux du projet à votre business plan. Même si vous n'êtes pas sur une activité, dont le cœur d'activité est, est centré sur quelque chose à impact, si, si votre activité n'est pas forcément environnementale ou sociale directement, euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est plus une raison en fait. Euh, il, faut, il, faut avoir, euh, il faut réfléchir à ce qu'est l'impact de mon activité, comment je le réduis, euh, qui sont mes fournisseurs, quel type d'emploi de, de, que je vais générer, euh, comment je vais m'approvisionner. Euh, tout ça, il faut, faut réfléchir, il faut l'écrire, parce que les financeurs sont de plus en plus attentifs et savent qu'une entreprise qui, qui a une réflexion RSE, elle est plus pérenne euh, qu'une entreprise qui ne l'a pas du tout réfléchi, euh, en tout cas en, en moyenne. Hein, donc, euh, ça, ça permet de rassurer aussi et l'exemple que, que je peux vous donner c'est HelloFresh, vous connaissez probablement. C'est une entreprise qui est vraiment, pour moi, c'est une entreprise <rire> qui a un impact négatif assez important vous les quantités de, de livraison et d'emballage. De, de, très utile. Hein. Je ne questionne pas l'intérêt de leurs euh, <rire> leur produits, mais en termes d'impact environnemental, voire euh, social, euh, ce n'est pas si, euh, si évident. Ben, dans leur BP, euh, je, je pense qu'en encore téléchargeable en ligne gratuitement, il y a plus de vantages ou d'impact environnemental et social. C'est euh, un Si une entreprise qui n'a pas d'impact est capable de produire un ou un euh, je pense qu'il est un vrai sujet. Là. Ben je, je pense, je suis convaincue qu'il est un vrai sujet. Donc, ne négligez pas cet aspect-là, même si ça, n'est si c'est pas en lien direct avec le cadre de votre activité aujourd'hui. Voilà, j'ai fait le tour, je crois. Oui. Voilà. Euh, et si vous avez des questions, je suis à vous. <rire> Je regarde sur le chat. Je pense que je peux aussi vous donner la parole. Il faut juste que je, je cherche comment faire si vous voulez plutôt, plutôt participer oralement. Euh, et si vous êtes, sachez que si vous êtes euh, un entrepreneur euh, en oh, une entrepreneuse en, en euh, en création, en tout cas rendez-vous d'activité, si vous avez besoin d'une petite session de, de conseil, c'est possible, de demander à, à la structure qui vous accompagne, s'ils sont déjà en lien avec nous, parce que nous, on fournit des... Euh, en fait, on, on dédie euh, tous les mardis après-midi, on a deux personnes d'équipe qui, euh, qui sont disponibles pour euh, conseiller gratuitement euh, des, euh, des, des, des projets. Euh, il faut juste que ça passe par notre réseau de partenaires, euh, incubateurs, accélérateurs, etc. Et du coup, vous pouvez prendre rendez-vous c'est 20 minutes euh, et ça, ça permet de rentrer un peu plus en détail euh, de, de votre projet, de ce qu'on peut, euh, qu peut vous conseiller aussi de manière plus personnalisée. Ben, merci pour vos retours, c'est très gentil. Marie, mm -hmm. <rire> a eu un petit souci de connexion aux <rire> Il euh, y a quelque chose dont, euh, que j'ai pas trouvé, il n'y a pas de question, donc je profite pour, pour, pour euh, évoquer quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Ne négligez pas non plus, si vous êtes en, en démarrage, euh, tout ce qui va être couture comptable euh, de, votre, euh, de votre entreprise. Ne, ne vous précipitez pas pour la créer, déjà, si vous ne l'avez pas encore créé. vraiment attendez le moment où c'est nécessaire, parce que parfois, certaines aides dépendent de, de l'âge d'entreprise, donc plus tard vous la créez plus, vous avez des chances de rentrer encore dans les cours si vous avez pris un peu de retard pour euh, les dossiers de demande, donc vous n'avez pas vu que je vous se dépêcher. Ou alors... Euh, euh, et pareil, sur le bilan comptable, la première année, vous n'avez pas besoin de, de vous presser. Vous pouvez être sur un, une année comptable plus longue qu'une qu année civile. Euh, et ça peut être hyper utile parce qu'en en fait, à partir du moment où vous avez un premier bilan, c'est les chiffres de bilan qui vont être demandés par les financeurs. Alors que si vous avez créé votre entreprise et que vous n'avez pas de, de, de bilan en c'est l'argent que vous avez apporté initialement et au fur et à mesure, même s'il a déjà été dépensé, en fait, comme il n'y a pas de, encore de bilan, que ce n'est pas encore écrit sur le papier, ce n'est pas grave. Personne ne va vous demander des comptes sur l'argent qui reste. Euh, et donc, très souvent, euh, par exemple, les, les aides, c'est un pour un, pour un euro de fonds propres, un euro d'aide. Ben là, si vous avez mis euh, 10 000 euros au départ, et que même si vous avez déjà tout dépensé, ben, et qu'il n'y a pas encore de bilan comptable, vous pouvez encore avoir 10 000 euros de, de soutien. Alors que si le bilan dit que vous avez déjà tout dépensé, voilà, c'est un peu plus embêtant. Et euh, l'autre aspect à euh, ne pas négliger dans le bilan, c'est tout ce que vous avez apporté, euh, même avant la création, soit en termes de dépenses, parce que, enfin, on n'a pas encore pris, mais on a déjà commencé à payer des outils en ligne, alors on a déjà payé une prestation pour, euh, pour l'étude de marché, j'en sais rien, tout ça. Ça compte, euh, même si c'était apporté personnellement, euh, payé personnellement, ça peut être pris en compte, donc gardez tout le justificatif euh, et, et n'oubliez pas d'en parler avec votre, votre expert comptable au, au premier bilan pour que ce soit intégré euh, dedans, pour, dans les chiffres, on voit bien votre investissement euh, de démarrage et qu'il soit un peu plus juste. Euh, voilà, il a, pour répondre à Philippe, il y aura oui, oui, le, le webinaire euh, est enregistré, donc il sera, il sera en ligne. Euh, voilà. <rire> je vois qu'il y a une question de Fabien ne l'avais pas vu. Quel schéma de financement privilégié pour des assos qui veulent proposer des innovations pour les projets collaboratifs ou le bénévolat, ou le bénévolat à une place importante Alors, pour les associations, je ne suis pas du tout spécialiste euh spécialiste du de financement des associations. Euh, ça va dépendre du modèle économique en fait, parce que parfois c'est une association, nous par exemple, chez début, ça arrive qu'on accompagne des associations euh, sur, leur, euh, sur leur financement. Mais en fait, c'est parce qu'elles ont un modèle économique qui est compatible, parce qu'on euh, peut faire de la vente en euh, tant qu'association, on peut avoir de chiffres d'affaires, c'est juste un peu plus encadré. Donc euh, ça va dépendre essentiellement du modèle économique de l'association. Euh, sinon, il y a, a, a Eloasso qui est en référence au sujet du financement des associations. Ils font pas mal de formations, je pense. Euh, et des, euh, des, des banques qui vont être un peu plus ouvertes, comme le crédit coopératif, euh, la NEF. Euh, je pense que ça vaut le coup de se rapprocher de cette liste de structures. Moi, j'avoue que ce n'est pas ma spécialité du tout, mais... Euh, Enfin, si je peux vous rediriger, c'est plutôt euh, vers Evoiso euh, ou, euh, ou ce type de, de partenaire bancaire. Bah, merci, merci pour vos commentaires. Et, euh, et voilà, <rire> j'espère que vous avez apporté un, un petit peu euh, des de, de, de, de, de conseils pertinents pour la suite. <rire> Avec plaisir. Bonne journée.